Attends moi j'ai peut-être compté combien j'en ai là parce que. Attends Alors 2 4 6 8 10 22, 70 12 22 Putain ça y est Yes <rire> <rire> <rire> T'as voulu mieux faire l'autre fois hein ah, Attends j'ai eu un don de 50 balles là Mais non ah, j'ai le droit de mourir pour ça non Elle a dit salut Forish kiffe tes streams Putain bah bah merci mec 50 balles. Ah ouais genre 50. On va faire moite moite moite moite. <rire> <à l 'heure. rire> Pas possible. J'anime depuis tout à l'heure. Ah, tu euh... connais euh, tu connais la blague euh, la blague des <rire> des deux mouettes Non non. Bah en gros tu <rire> elles sont sur la plage ah. tu vois et il y a un bout de pain et elles disent on fait mouette mouette Tac <rire> ah, C'est drôle. Ah, s'y oh, merveilleux. Putain de merde. Mec, tu ah, as 50 balles de don et tu remercies avec cette blague. C'est toi, hein, c'est toi avec ton moite moite. M'a mo fait penser à la bon, blague. blague tout Allez, go. Hey, j'ai rien rabattu du tout. Ah, mais oh, là, ouais, j'ai bah, des. Ouais, ouais, ouais, ouais c'est parce que t'es destri avec le don, mais c'est pas grave. Ah, mais mec, là, tu. Tu sais, tu, tu me fais un. 50 balles. Moi, 50 balles, tu sais que j'me... J'me... J'me... J'me... J'me je me. Je me mets tout nu. <rire> <rire> je, <rire> je cours à poil. Ouais, moi ouais, je suis une famille de Trimar 50, <rire> 50 balles, tu me revois plus, tu me donnes 50 balles, je suis au Bahamas, je prends un vol direct. <rire> un mois de vacances. Franchement, je pense qu'en ce moment, les billets doivent être pas chers pour l'Italie. C'est le moment, hein. <rire> ah ouais. ah, c'est le moment hein, de <rire> visiter la Rome. Chine. <rire> la Chine. Vas-y, je vais de l'autre côté. Putain, on va fermer tout là, parce que ça va. Même la tour de Pise, elle est, est malade, elle est pas bien. Elle, elle penche. penche, elle est au bord de tomber. Ah bah vieux, là franchement ces derniers mois, euh, pattern, on a, on a charbonné les records là Ces même... deux ah derniers ouais. mois, on en a envoyé hein moi, On quoi, a envoyé Call of the Dead, on a Transit, j'ai 6 records, et les 6 records c'est des World Records 6 World Records je crois J'ai 3P, 4P, 3P, 3P 2P, et des folies, un speedrun Non mais gros, tu sais que l'autre là qui a balancé les 50, genre il parle jamais dans le chat, c'est incroyable bah, ouais, tu devrais parler, vieux. Tu devrais euh, participer un peu et rigoler avec moi. Bah en fait, si ça se trouve, il regarde. Il regarde, il kiffe. Ah, il regarde, hein. Il <rire> regarde, mais il parle pas de ça. Ouais, ça c'est sûr qu'il regarde, hein. Si dit <rire> dis je kiffe tes streams, euh, <rire> c'est là, il est aveugle, tu sais. <rire> il écoute, juste <rire> <rire> Merde, là par contre, ça va peut-être être la mettre pour toi. Va au milieu si il, tu peux, non, non. non Et il nous écoute ah. dire des. En plus, on dit vraiment des conneries, gros. Quand les gens ils nous écoutent. Ah, mais c'est ça, ça qui est, qui est, est drôle. C'est ça le plus drôle, en fait. Là, j'ai tellement rigolé, j'ai chaud. <rire> ça m'a donné chaud. En plus, ça passe les manches. Ouais, ouais c'est vrai. Tu veux qu'on fasse une pause T'ailles chercher un grand verre d'eau fraîche Non, non, moi, je fais pas de pause. D'accord. Luc, t'as chaud, je hein, sais pas. Je <rire> pense non, à mais... ton bien-être. Je vais m'autoréguler. <rire> Mec, c'est une clim. Oui, <rire> c'est ça. Faut prendre. C'est un cadeau des dieux. Cadeau divin. Oh là, attends, mais c'est... C'est pas possible. Attends, il redonne 5, c'est Deluxe. luxe. Je te redonnais 5 pour la blague, elle m'a fait marrer de ouf. T'as vu, elle était bonne ma blague. Ah ouais, vas-y, refais-en d'autres, peut-être ça va donner <rire> encore. <rire> c'est drôle. <rire> c'est une folie. House, ah, je vous souhaite réussite, go, de go, world record. Merci, mec. Je sais pas comment je Vas-y mais je vais te passer, je vais te passer une part euh, des soupes. Mais non non non mais t'es un que... ouf, je rigolais. rigoler. Mais comme ça tu <rire> aurais t'acheter une paire de chaussettes, je sais pas. Ouais comme ça je m'achète <rire> BO2. <rire> ah euh, ça enfin, dépend mais... combien il coûte mais y'a <rire> moyen Ah ouais, mais il coûte Ouais Mais par contre moi vu que Par contre ce que tu peux faire c'est que t'as vu sur G2A et tout les clés là Les clés elles mais coûtent ouais. pétale, genre c'est 10€ euros la clé tu sais à ouais. limite si t'es chaud tu m'achètes une clé et voilà et bah, hein, chaud Ouais vas-y vas-y Vas-y vas-y ça va euh, ah. euh, T'as rebâti Vous avez relancé, je vous souhaite réussite, de go-hard record, y'a si ouais Ah ouais non oui, les, ouais, ouais, les, les DLC gros j'ai pas pensé, ça va coûter cher wow. Ah mais les DLC ouais bah ouais mais... Ah ouais parce que si j'ai le jeu Steam faut payer les DLC, c'est relou Ouais laisse tomber Ah mais limite il te faut, il te faut un compte Après y a pas oh, une ouais. map que t'as pas sur PO1 <rire> Ah, si, si, je suis en et Ascension. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais Ascension, je l'ai pas moi. Mais laisse, moi j'ai. J'ai trouvé une technique là, mais oh, je te l'ai dit. Avec le, oh, le mode First Rooms là, on peut jouer euh, même sans les packs. En gros. Et en gros, genre, tu lances le mode First Rooms. Ah, mais et attends. Tu... Qu'est-ce que tu fais Moi, oh, je suis un débile. Oh putain. Ah oh non Mais pourquoi oh, t'es venu au mid La bombe La bombe Je voulais prendre la bombe Mon sang branle d'une bombe, tout ça pour une bombe Oh, incroyable Oh non, bon bah on s'arrête là, c'est bon, c'est bon